Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du Trade Binder du mois de mars. Donc pour le moment mes recherches sont Trichoula, Dragon Barrière de Glace, Dragon Ancien Féerique, Polymérisation, Le 103 en deux fois, bien sûr quand je dis pas c'est en une fois, euh, Briseur d'os en trois fois, Guerrier Cicatrice, Dragon Armé des Ténèbres numéro 11, Gros Oeil, Galaxion Seigneur des Étoiles, deux monstres photons de niveau 4, Griffe d'Arsenal, Super réagissement et Trappe du Chaos, Tachyon Donc ce mois-ci vous allez avoir deux vidéos de Threadbinder Donc qu'est-ce que ça veut dire Vous allez avoir les deux bouquins et après je vais faire une vidéo à côté euh, Avec toutes les cartes rares qui me restent, en rareté qui me reste Voilà, donc on va commencer par le Threadbinder Bien sûr voilà, ça ne tient pas debout parce que il y en a un qui est trop gros Donc on y va Donc je ne sais pas si ça va vous intéresser. Un peu bête spirituel, hein celle-là. Je pense que vous n'allez pas la voir. Après tout ce qui est. Euh, voilà, parce que pour mon deck Red de Raptor, je pensais mettre du Damarpie, mais finalement, je ne vais pas mettre du Damarpie. J'ai trouvé mieux. Donc, ça, c'est pour les structures psy, hein. Vous voyez ce que Rask des De Marshmallow, donc Réza. Re N'hésitez pas à mettre pause, à sur pause hein, quand vous verrez quelque chose, donc, du longémeau j'ai le fil de mon kit piéton qui, euh, qui apparaît donc là on voit le rituel bien sûr là j'ai mon pc qui vient m'emmerder Donc là c'est la renaissance Pendule, hein, l'univers X6, masque de brutalité et la tempête des abysses. Alors attendez deux secondes, je vais faire ça. L'ange de loyauté qui est en française version non jouable parce que c'est une rareté qui est version non jouable. Écraseur GeneX allié. Voilà, Anubis, Déti euh, ne Neftis, voilà, en version allemande. Donc après, euh, Ojama rouge, village des Ojama, chevalier à l'épée. Du Naturia et le Jack Frost Fantorise, du Vylon, du Polichimal, toujours. Et le groupe continue à jouer. Cybersveil. Vous voyez qu'il y, y a quand même pas mal de changements puisque je, me, je réussis à me débarrasser de toute la base de deck euh, que j'avais. De type insecte, je ne sais plus comment, ce qu'elle s'appelle. J'ai un trou, mais ça va me revenir. Après, il y a encore ça. Magie économique, je l'ai en deux fois. Du carte Karakuri et là c'est un cause de la constellé sombrero. Après toujours euh, village des magiciens voilà. magique je sais pas si euh, si vous, ça va vous intéresser là c'est pour orage de ferraille voilà neutron genex signal de destinée oiseau du totem pirate photon euh Là il y a des cartes que vous avez vues, revues et revues, donc tout ce qui est euh, mythologique hein, en vertu. Anglaise et française. Barrière syntonisatrice, cybercanon d'invocation, absorption d'âme. Forteresse méchabot, chabot, piège du destin. Piège de destinée plutôt. Yubel incarné la terreur. Donc ça c'est du diski toujours. Après... Voilà, du budjin. On a le corbeau Boudjindi, Voilà. Après du démon, du naturia, Vénus. Carri, caractéris volant numéro 1. Hein? Après tout ce qui est cloche de feu. Encore un dragon météore, un nuage 1. Donc ça c'était le premier bouquin. Alors. Voyez oui, m'excuser, ça va bouger! Voilà, le deuxième. Donc, le deuxième, il y a un peu moins de rareté. Mais. Euh Force de miroir radieux. Après tout ce qui est Red Raptor, que je n'utilise pas parce que j'ai. Euh j'ai tout pris. Après tout ce qui est euh, DD aussi. Progenex et Golem de lave, vous voyez. J'avais pas vu mais je les ai déjà. Plume de phénix. Après tout ce qui est berceau gris que je trade pour rien du tout toute la base là. Toute la base berceau gris que j'ai. Excusez-moi, voilà. Tous les monstres machines. Alors ça, je vais une de chaque. Interruption hein. de Rajeki, Tempête des Abysses encore. Tout ce qui est Shiranyu. Après euh, Artist, hein. Le rituel de la transmigration du red raptor avec euh, du chiragno aussi face au dra là c'est face draco face à face draco la force d'astral magie en plus en commune ça c'est tout ce qui est samouraï supralourd lourd et chevalier ardent encore du samouraï supra lourd démon jean le maître des rituels appelle à à et le cheval des fantômes donc après on a un peu des chevaliers fantômes pour ceux qui sont intéressés. Aéro du disque. Fait Alpha Super Quantique. Force Strix euh... Diva des profondeurs, renfort de la lumière, Red raptor et après il y a un peu de tout. Hein. Lueur du miracle, voilà, là c'est quoi Du Yosenju aussi, j'en ai un petit peu du Yosenju. Du monde ténébreux. Donc là, hop, j'ai fait attention. Le samouraï Sasuke LV numéro 4. Là c'est un soldat de carte. bujin Chronomal, Cosmo. Là c'est le faucon, fournisseur à bulle, donc j'ai en version étrangère, pardon et là j'ai en version française donc c'est pas mal. Après ça c'est pour les prédictions. On va continuer avec du Kouakimiru, donc égoïste et égoïste, toujours un peu pour les, pour les damarpi, hein j'ai mis tout ce que j'avais en damarpi. Donc Archfiend, celle-là, je l'ai dans le premier. Dame Sangan. Sangane, Oiseau du Bizarre. Donc ça, c'est que des bêtes télé que j'ai mis de côté. On a un peu du Seigneur Lumière aussi, là. C'est en version anglaise. Je dis bien celle-là, hein. Excusez-moi si ça tremble, j'ai ma jambe qui me voilà, qui me dit qu'il faut que je la bouge. Donc, après, on a un peu du bête y Il y a un peu de tout, des rares, des communes. Diapason rouge. Tiens, je pensais que j'en avais plus. Après, crâne sacré en starfoil. Dragon cruel. Donc, là, c'est la surcharge psychique. Hein. Psychokinésie, un peu du fantôme mecha, du Toon, voilà, du L noir encore, il m'en reste un petit peu. Donc il y a toujours un peu de tout. Hein. Du chronomal, Ardémondément. Celle-là aussi qui est pas mal. pétard synchro. Après du stèle chevalier. Donc après, voilà, toujours un peu de tout. Euh, résurrection aux immortels là les médiateurs, là on a du laval et du cloche de feu avec les, avec toujours un peu de... de tout la preuve a terminé par cette première partie du binder donc avec tout ça donc les amis si vous avez aimé n'hésitez pas à commenter à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux et on se retrouve à de suite pour le reste des cartes du trade binder. Allez ciao tout le monde